À proc, tu vois, ouais, ouais, du coup, si on peut éviter de perdre, ça peut être bien quand même. <rire> T'as spawn à pied? Non, non, ah, non c'est que tout le... tout. Okay. À côté Moi j'ai tué, euh, l'autre il a pas beaucoup de vie Il m'a eu Oh non Ils vont cool. probablement mettre des mines Personnel Ouais, enfin anti véhicule. Oh, je, sais pas, je pense pas Ah il a sorti son perso spécial mine Ah ouais mmh. Ah bah peut-être moi je pense que ça sera peut-être des mines personnels. checkez bien les par terre. Aïe! Ah bah, trouvé! <rire> pourquoi a plus comme un moto. Ça tombe, il y a on personne qui défend. On se fait conteste. La capitaine est venue avec nous. Ah, ouais, bah, non, mais là, ils vont nous neutre Personne sur eux deux là. On a pas de faire démonter monter, c'est rigolo. 6 contre 7. C'est le. Merde. Oh, je... je suis bloqué contre la moto. De la maison. Oh Probablement. On n'avait pas quelqu'un dans le... dans le toit, non hein en fait. Ah il est sur le toit. Ah je le vois. Super, c'est bon. Mais c'est même pas de puff les autres, ils sont sérieux. Ah oh bah comme d'hab hein, t'as bien vu, passivité incarnée hein. Toujours pareil. Ah ils sont en défense, déjà plus adaptés, moto. Aïe. Tiens, y'a un sniper que là -bas. Ouais, sniper euh, côté euh, côté rail. Il était ordre 3. Vine tout Attention, attention, attention, il a peut-être miné. Ah bon, je ne vois pas qu'il y avait une. Merci, il y en a un en face de moi. Ah Oh mais c'est pas possible J'ai cru voir quelqu'un dans la maison J'ai rêvé Bon j'ai peut-être rêvé Je va un chiant par contre. Non, l'impression aussi. Les trois mecs qui sont euh, euh, random avec nous, ils sont poubelles. On va jamais y arriver. Ah! Est-ce que le char dans le.. Oh. C'est dans ces bons points juste. Il y a 3, 1. 4, 2. Et 3-1 4-2. Le tankis il est pas con fait de gaffe. Hein. Il y a un PTRS euh, près du char. Si quelqu'un veut l'achever. Il y a un sniper là non Ouais. On a un sniper qui nous vise dans le bac. Hein. C'est Dragon, le tankiste. Non, Ezio, Ezio, ouais. aïe, merci. Moral position. Mais non. Merde. Je fais de la merde putain, fais... Et on va pas sur le cap Il y a une APC derrière Ils ont deux APC derrière le point Tiens, quoi de beau Euh, j'ai un PTRS. Un peu seconde. J'ai 10 ans pour des APC, les, les APC. Voilà, bah, il y en a deux par là. Attention. il est mort pas grave. Allez, vas-y. Et là. Tu l'as eu super. Et l'autre, euh, il, est... a... il est il est il, est... il, est... il, est... il est... vient là, viens où je suis. J'essaye Il est là. Ah. Ah oui, je vois. Je vois. Il y a ouais, une arme à tout, essayer de l'op. Attends, toi, il y a une petite balle. What? J'ai l'impression que le. Le point était balle. Ah là, c'est bon, ouais. Je vais m'appuyer sur le rocher plutôt. Vous allez arriver à notre ou pas? Euh, nous on est pas sous le pont, on pète les ups derrière. Aïe, je me suis fait tuer, mais il y a encore mon PTRS. Euh, tu t'en sors. Oh, les, les randoms, encore deux coups dans le parents, moteur et ça plus. va le faire. Ah, il faut quand même pas être le PTRS pour péter ce machin. Euh, si tu tapes euh, moteur et réservoir, 2 ou 3 ça suffit, mais. Ouais, 3 euh, va réservoir. Je pense qu'il en faut encore 3 euh, dans le moteur pour. Euh pour tuer c'est bon petit on a reçu des APC E3 euh, ouais. ce qui me fait souci c'est qu'il n'y a pas trop me def dessus quoi. Ouais. Bah limite ça nous arrangerait qu'ils le prennent hein. Comme ça ils arrêteront de turtle comme des cons sur Bah non euh... Parce qu'eux ils vont rester sur E2 t'as bien vu comment ils jouent 5-1 ça ouais, devrait ouais. le faire À ah, sauf si on perd E3 ouais. Non mais eux ils sont, ils sont beaucoup trop passifs Tu vois bien comment ils jouent eux, Même que le point d'après se fenêtre ils bougent pas eux. Ils sont pas comme nous plein de chars pour aller bouger, tu vois. Une telle qu'on là Oh, mais il me fait tout le temps le dos, celui-là. Il y a un type ah derrière nous. Ah ouais. Bah... On va défoncer. fauché les deux bien. Hein. Ouais. ouais. Donc voilà, ils ont totalement capé le point. Là maintenant on est dans la merde. Hein. Putain. Ça rush le prochain point déjà. J'ai Tiens, tout, tout, vrai, spawn... donner... je, je tout le monde qui spawn... J'ai ramené un chouc. Tout le monde qui spawn sur le... mais il y a tout le monde qui en fait qui spawn dans l'APC qui est déjà sur O en fait, c'est le problème. On va prendre O très vite. Et un... 1, 3. Oh, j'ai sorti un stuc par contre c'est le seul, le seul qu'on avait hein, donc euh... Si je pouvais juste éviter de pas mourir quoi Bah ça tombe bien ils ont des athées sortis Tu vas être très obligé Voilà Il est derrière moi. mort, mort. C'est vraiment... Moto qui arrive dans ton dos, idiot. Euh... Il passe C'est pour toi ou pas Non, il va tout. Toi oh, qui tirais avec les grosses balles rouges là Bah ben non, pas moi en tout cas. Il y a un type en moto au milieu du point. Non. Tu as réglé le Stuart Attends, il tire des requins donc sons. Putain, il m'a cool. fait briller au j'ai eu le Stuart. Oh putain, Titan derrière moi. Il va me péter. Ah bah je suis mort. Putain, il m'a, il m'a shot. Oh putain. Elle ah bah de non, on a perdu le 3 <rire> On a réussi à être 5 dans E3, hein. c'est un scandale ça. Il est où Ah, juste il euh... la maison. J'ai vu, j'ai vu, il était devant la maison, mais. On a déjà cramé 4 APC, mais. Non, non, mais faut... franchement, faut qu'on arrive à tenir le point, hein. à... quitte à ce que quelqu'un reste en def. On a sorti un APC, mais apprenez. Y... Attends, je vais s'il a pas des APC derrière pour péter. À rentre sur haut tout au fond du coin. Par où tu as Il y a la pièce qui est par là. J'ai pas vu rentrer. Ouais alors il, il est, est de... peut-être rentré dans, est dans la maison. Je n'étais pas dans la maison. J'ai eu de la piède. Aïe Oups. Il y a Dragon par contre à la fenêtre. Ah bah, ouais il m'a mis une tête aussi. C'est mm. chier parce que là on cap le point. Ouais. <rire> euh... On reste une demi-heure pour rien sur le point, on meurt, et... Ah, okay. oh, on en a occupé certains. Ouais mais bon celle-là, ça aurait été cool de la, la, la, la, la gagner elle a gagné quoi. Ah, c'est pas encore perdu. Là, on encercle une attaque et on. Et on bah, contre-attaque sur 3 autres villes. Ouais, c'est pour ça qu'elle est pas encore perdue et qu'il faut y arriver quoi. Pas on a la des glace. Il ah. y a des généraux, ils nous ont <rire> quand même mis des APC. Je veux dire, on a pas le droit de nous foirer quoi. APC un PC qui a, remet un APC derrière On attend la PC ou on cap T'as eu le conducteur oh, ouais. T'en as un autre qui tire non, dessus Non, j'ai hein. rien eu du tout. Ouais, j'ai super cher. Aïe, le dragon il m'a eu, ouais. il est dans la maison, probablement à l'étage. Bon, l'APC avec bâchée, je l'ai eu. Hein. Euh... Il s'est foutu idéal derrière le On parle de la PC AO1 et Dio, c'est celui dont tu parlais non, non, non, c'est un épicé qu'ils avaient mis à eux, trois. D'accord. Non, le type, j'ai mis quand même 4 balles, le M19, avant qu'il crève, quoi. La 5ème qu'il a tué. On va pas voir ce que je peux faire si je peux faire sur toi, ou pas. Ah, là j'ai coupé Non, tu vois pas quand je pars, quand je pars de 3 qu'on le perd Non, non, non, mais s'il te plaît. C'est vrai qu'un qui conteste. Ah, y'a Capitaine oh. à côté et deux autres joueurs. Oh, J'ai pas envie de faire un simulateur de défense à ce gars. Hein. Ça fait déjà des petites minutes que je suis sur le point et j'en ai plein le cul. Bon, on a 6 minutes pour prendre ce putain de points. On a un APC qui il faut essayer de le protéger. Hein Et voilà. Il est déjà mort, il est déjà mort. Et voilà, c'est beau, c'est ce beau. C'est beau. Un camion civil qui rentre par leur côté. Je crois qu'eux ils sont temps, oh putain, mais. Ah je l'ai manqué Il y a un titre oh, sur les Panzerfaust Jamais arrivé par l'avant Hydrolien là, je sais pas pourquoi tu te fais passer par là euh, Pour écraser le mec tu dois avoir dragon, bazooka, pas loin, drox on n'a plus de vis. bon je sais pas ce qu'on fait hein. on a encore 4 apc il y a combien dans le point bah 0 ok il y en a un Ouais, est on va essayer de la a, on a un allié qui criait dans le trash PC, mais. Tu passes juste à, je juste à te foutre. Oh putain, a... t'as vu qu'il y en a deux en dessus sur le pont. Ouais, ouais. Mais tant qu'ils nous ont pas vus. Ouais, je pense qu'ils vont nous entendre. Même pas. Ah, je touche pas. Il y en a un entier. Ah, bah il a... est passé. Aïe, oh. euh, ils arrivent par là où on est arrivé. Enfin juste la piade mais. sorti aussi. putain, on a sorti trois motos. Ah. je suis Il reste une mine devant le pont. De leur côté. Ils ah, ont un APC. Euh, pont de fer de l'autre côté. Vers capitaine. C'est vrai qu'ils Je me suis mis dessus pour l'avoir. Ah, il est craqué. Ah, il y en a un autre qui arrive. Ouais, il y a plein de monde vers toi, Hydrolien. Alors euh, apparemment, le capitaine les a tous nettoyés. Ah, hein il y a, il y a, -il y en a encore a ah oui. Il a une fois à perdre le point. Hein. Oh, sa PC il m'a l'air nul, nul, nul. Il est nul. Peu peur, hein. Il faut qu'il se bouge. Faut qu il... En vrai, s'il arrive à foncer. Le problème, c'est que là, si la team elle se met à spawn sur sa PC là, il n'y a plus personne en def. Et s'il n'y a plus personne en def, bah. Il faut rester pour reprendre. Spoiler alert, on aura perdu. Hein. Vous voulez que Là, ils attendent, ils attendent je reste bon en bon def genre, ou ouais, Je suis déjà en def, mais bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que d'un côté, on a bientôt plus d'APC aussi. Donc, le problème, c'est que si on attend trop, après, on aura plus d'APC et après, bon, on passe pour des cons quoi. Même que je pense pas qu'il y ait plein d'APC, hein, juste dans mon timing. Vas-y, je vais par la glace. eux aussi ils ont des APC hein. faut pas qu'on se fasse surprendre hein. d'ailleurs ils en ont un qui a été spot euh, ligne D la bah, ligne D ça c'est ce genre d'APC qui peuvent, qu peuvent nous niquer hein, donc euh... ils viennent de sortir un APC Il tire une 18. J'ai l'apia des capots d'affilée. Mais putain, ce type, il... mais je sais pas, j'ai l'impression là, le King is machin, là, il arrive tout le temps à savoir où t'es. Moi, il me défonce en permanence, lui. Ah, ouais, mais moi, genre. A chaque fois, genre je, je, des fois j un coup je l'avais même attendu immobile derrière un mur, il, il, il s'est direct retourné sur moi. Quoi. Ouais, là, il, il, il est paraché dans la rue. Et là vous allez, il met des APC mais nul, mais d'un nul. Par contre on a un truc bien placé, faut, faut le garder en vie celui-là. Il est à quel niveau Là où t'es Il est en train d'acheter au ah spawn oui. là. Je pense qu'ils ont un APC dans le hangar. Vous avez checké le hangar vite fait dans O2 ou pas Non, jamais pu y aller. Ah oui, euh, Manite, il y allons. Ah, y'en a un Non, non, y'avait rien, en tout cas, été, mais c'était il y a 5 minutes donc. Euh... Mais non, putain. Ouais, t'es bon, Eh, je suis dit 000 c'est pas un type qu'on connaît par hasard Ouais, je les vois pas spawn et ils rentrent dans le point. Mmh. Ah, c'est qu'ils ont un APC dans le point. Ou sinon qu'ils ont un APC euh non. à côté du... Non Pourquoi coup. à ce moment-là T'as un côté mon... Côté mi touche, boule tout seul, au où je suis en duel, je déteste ça. Ouais, je vois un nouveau type, à mon avis ils ont ouais, un, par contre, un APC du dans monde. le ils garage. Ils ont foutu un APC, je pense que ça en masse. Il a un APC derrière le point. C'est moche. Oh, c'est moche. Super moche. Euh, il est déjà mort, leur APC. Enfin, il y a un APC brûlé non, non, dans ouais. la, la direction euh, spotée. Sur la glace, il y a un APC. Non, non, je m'entends. Ah, d'accord. Ah, oui. Je l'ai marqué, il est, tout, il est au fond. Ah, de là. il est super loin, d'accord. mais le sovianne. Ils ont eu la PC qui était du côté de O1 hein, que j'avais repéré à Drox. BIP avec 4 personnes qui arrivent, contre compte ferme. Il y en en face de toi, ils m'ont eu 4. Moins 2. Ah, il y en a qui sont descendus en chemin, il y en a un qui m'a eu. Ils ont du fanatique du semi-automatique ça, ça défourait Il y a le fanatique du guerrant, ah il est mort, c'est bon. Sauvé On ose entrer en force là Voici hein Let's go Allez on est des dingues Aïe Y'en a un qui va arriver par en haut à Drox Ouais bah mais tu j'ai plus goût et vous me soignez oui. Aïe Y'en a un sous les échafaudages GG 3-5, au 2 ils sont tous dans le bâtiment Faut pas ou APC. Aïe aïe aïe. On oh, va y avoir plein de monde en plus Mais Bien sûr qu'ils ont un APC d'un O2 mais on est con Bah oui, euh, mais ça fait ah un ouais, moment, je... c'est juste qu'on arrive non, pas à l'approcher. Su... Non mais, mais c'est que j'étais super, con... super concentré sur ce que je faisais. Je... Je... Je ouais. pas trop, euh... Ah je vais rester à O1 hein, quand même. Ah, j'y pars pour un aussi, hein. je sens que là il... Bah si moi et capitaine on y est... Un capitaine il se fait tuer. Ah ah Après, il y'a la solution de bourrin sinon. Ah, y'en a un qui est sur le, le pont rouge. Au niveau des Panzerfaust. Tu l'as eu Non. C'est bon. Après, la solution de bourrin, c'est que je ramène un SUG et que je hache en boucle O1 depuis O2. Enfin, O2 depuis O1. On peut essayer. Mais je sais pas, après. Faut qu'on soit coordonné quoi après. C'est pas que je me fasse péter comme le dernier. Oh, putain de merde. Ouais si tu veux je sors le mécano et je reste à défense Ok bah je finis mon action là et puis... Euh, ça. Ah je fais pareil alors Eisenhower mais c'est quoi ce... Il y a un APC juste là, sur ma pause. Oh non non mais là il y a trop de monde hein. Ils ont, ils ont un APC côté A3. Aïe. Donc là, ouais, l'offensive elle est en train de se doucement se créer là. Ce qu'on peut, qu peut faire, c'est soit cet APC on estime qu'il est trop loin et on, et on le laisse en vie, soit on le soit on, on pète quoi. Il est où tu dis l'APC dans la forêt il est, il est côté A3, mais genre il est vraiment proche de A3. En fait, ça fait que les mecs ils viennent, mais à pied au lieu de venir en véhicule quoi. Donc c'est peut-être pas con de le laisser, enfin je sais pas. Et bah, le problème c'est qu'ils sont déjà du euh, bah tout. Tant, tant qu'ils ont l'APC dans leur spawn, euh, ouais, bah, la bah, après, technique du char ça va pas beaucoup faire d'effet en fait. Tant qu'ils ont l'APC dans le point. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais ça quand tu as choisi un point, t'es euh, débarrassé d'un APC c'est pas, pas ce qu'il y a de compliqué. Hein. Hmm. Dans, dans le hangar pour l'instant, on n'a ouais, jamais réussi a à rentrer APC dans côté... le hangar. Il mais y a un APC qui est côté. Euh... qui est derrière. Euh... Y a un allié qui est juste à côté d'un ennemi et il est. Le... derrière la radio verte là. Le problème c'est que là, si on attend, on attend, on attend, euh... tu sais, les Allez. matchs au bout d'une heure ils se finissent quoi donc. Euh... Ah ouais. puis à un moment on va se retrouver niqué quoi. Ah, sinon on essaye d'y aller à 3 en véhicule et de virer leur APC ah, le problème c'est qu'ils sont tous en def. <rire> ah ouais. Y'en a, a que 5, euh, moi j'ai dit à 3 ça peut passer La team, il y a la moitié de leur team qui spawn pas là. Mort bon, peut-être Ok. Euh, ils ont un APC euh... En chemin, pour radio euh, nous. Ils ont un APC radio dans le point. Ah. J'ai marqué aussi. Ils ont deux APC dans le point en fait du coup. Y'a un mec qui vient de nous mettre des avions de chasse, attends ça se trouve que je peux le HE L'APC je, le... je, le... je peux le péter en 2-2 Là je vais tenter Ils ont un nouvel APC, APC qui est sorti et qui va prendre le pont de D. Bah, Attendez, oh putain mais y'a deux allées qui sont sortis des... sortis des avions de chasse Vas-y j'entends juste un hein. Faut qu'il y en a un qui reste en DEF hein, parce que le pont il est vide Ils ont un APC qui arrive côté eux à ah, mine. Ah, il a roulé sur une mine. Ah, une mine de on leur côté. Le ah, mais y'en a un autre dedans. Oh merde, bon bah. Oh, bon, on y voit rien, mec de haut de merde. Le gars il a fait une connerie de nommer des évents de chasse. Ça aurait été la partie des APC celle-là. Oh, restez en def, y'a un APC qui est en train de foncer euh, vers O2. Ben, Quel si côté bah là y'a un APC allié qui, qui fonce o 2 Ah d'accord. Et qui a un peu de chance ça passe. Celui-là je les sens un peu. Euh... Un peu dans le mou tu vois. Euh, il doit y avoir un, un, euh, AO1. Il faut foncer longtemps. On a la ligne E A 2-3 3-3 de Tu veux cet APC à la con hein, dedans? Hein. Non, on s'est fait niquer notre APC. Non, il est, pas, il est pas mort, il est pas mort. Non, mais il est plus, il est plus spawnable, c'est tout comme. Ça, vu qu'ils ont ouais, ouais. les trois lignes, ils vont arriver en deux secondes, ils vont te le péter quoi. La ligne 1 en fait elle peut juste nous foutre dans la merde en leur filant une ligne en plus C'est que maintenant qu'elle dure la bataille là Je sais pas mais ça fait long ah, ça On fait doit longtemps. pas être loin des 30 minutes de plus 39 Il Ah non ça fait genre 45 minutes hein, Non des 30 minutes supplémentaires Bah là il ouais. doit, doit nous rester genre 10 minutes à tout casser quoi Il a un APC blindé juste là, là, sur ma pause. Ah oh, bah le king, il m'a remis un headshot. Non mais lui, je sais pas. Ce type-là, je, je comprends pas. Ouais, bah, mais chaque fois que, à que je le rencontre, il m'explose, mais pourtant, tu regardes son ratio. Euh, bah, il a deux ouais, ratios, quoi. Pas, pas, pas pas pas de ah. hein. Toujours le sniper, tu Vas-y, on n'a pas le choix, hein. je vais tenter le char. Hein là on va jamais y arriver sinon Ou un Archi Un mec qui défend enfin deux Thank you. Il est arrivé 1 1 au 2 ah J'ai amoché leur APC à l'intérieur mais j'ai pas réussi à l'avoir Si tu veux la l'APC je peux aller le régler mais par contre il faudrait faire avec moi ah bah ligne, on, est, on est derrière toi avec non, un il l'avait déjà de base, c'est juste qu'ils l'ont recapé. Aïe Waouh wow. C'est King euh, qui qui fait des massacres Y'a type de... deux types devant toi et Il okay, ben y en a un derrière moi aussi. Ok. Ben le problème c'est que là j'arrive à toucher le, la PC à la HE D'accord, bah ben je suis juste derrière toi. Oh c'est J'ai pété être le réservoir de carburant de la PC. J'ai repété le réservoir carburant de la PC. Là, il se fait réparer, et j'avais pété les deux réservoirs. Ouais, y a... ouais, il se fait réparer genre super vite. Hein. T'as pas un autre angle où tu pourrais toucher les réparateurs Non. Après je peux Après je peux aller le péter en allant côté A Mais sauf que si je vais côté A je me fais péter par des anti-chars Il hein. non, non, ouais, euh, y, y a un, un, un APC euh, à, euh, à ta droite Ezio A ma droite Blindé euh, de notre côté de la rivière Je suis dessus là C'est bon que le pète D'accord C'est bon il est péter Super L'année enfin, dégage C'est quoi ce ouais. bruit d'anti-chars là sur ma gueule euh, y a une moto qui arrive, mais je vois pas de joueur sur toi. Ah. ah. Euh, je vais essayer de la voir. Tu l'as eu ah, Il va m'avoir lui, je pense. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Ah, il y en a un deuxième. Ça va être chaud. Je sais pas du tout. Ouais, oui, il y en a un deuxième. Ah, j'ai pas eu le deuxième oh, encore. Pas possible. Ouais. Ah, il y en a un troisième qui arrive en plus. Ah ouais, bah ils ont vu la, ils ont vu la faille hein mmh. <rire> Je sais pas si c'est passé, toute la team est en def Bah ouais, ils ont gagné hein Ils nous ont niqué Je les ai pas vus de la game quasiment à part le, la, piado, la piado ils sont tous en défense hein Ils sont au M18, des trucs du style c'est très rigolo de se battre Après, on a toujours une solution de bourrin hein, en termes d'APC, c'est de coller un APC entre 1 et O2 contre le mur. Hop là, je pense qu'ils sont tous au allant Il reste combien de parents encore 13 tenter tous un spawn en para sinon Mais non, j'ai ah pris, oui. une... pris une tête, il était derrière en plus. On a un APC qui va doucement oh en oh, mode 2. En mode 2, allez. Le De 2. L'APC dans, dans l'hangar, il est réglé ou pas Non, il y, y en a un... Mais... Ah. Je pense pas. Putain Ah oh, il vise bien ou bazooka. Non faut qu'il y ait putain il aurait dû renfoncer dedans Ouais oh, c'est vide Oin oh, c'est vide La PC je vais détruire le moteur hein. il, sera... il est plus spawnable hein. Ah on a un APC juste à côté du de O2. Ouais 8 cap dans le coin Il est en train de se faire réparer la PC hein. 6 non, c'est bug. Il fallait 9, il fallait plus de 4. C'est fini. Oui, voilà. Juste bugger. Ah non, mais c'est pas fini, on a notre les deux et les 3 lignes. Maintenant, on peut mettre un APC où on veut, ils peuvent plus aller le chercher. Ouais, bah, le problème, c'est qu'il doit rester quoi? 2 minutes? Oh, Bravo, on s'acharne, on s'acharne, on, on est des malades. Capitain. 1-12, ah oui <rire> On va pouvoir s'acharner là Il y a de psychopathe Mais putain, ils m'ont tué à l'anti-char 1-9 Je peux essayer de spawn kill mais... Oh y'en a PC plein plein plein qui arrivent hein. Bah c'est ce qu'on a fait avant mais ils étaient comme pleins. <rire> ah 6 encore 10 dans le point ça va être dur Allez on y va, ça va être dur. <rire> Ah là, une mine là, ça doit faire un cinquième paquet de non. bon. Pourquoi on est tombé sur un attardé, putain. Ah, faut pas qu'on tombe par contre. Aïe aïe. C'est Oh 8-2. NOOOOOOOOOO ouais. la faut rapide. Laser. On a pas le choix, on a pas le choix. Ah je pète la PC quand même. Ah, attends, il reste une minute, il reste une minute. On...